la première mise en service sur une équilibreuse EQ2000 de marque e classe donc on va en faire un petit tour d'horizon sur la jante euh, pour voir les informations qu'on nous a montrées donc le premier étalonnage peut se faire avec une jante tôle en 14 15 et 16 pouces donc pas besoin qu'elle soit équilibrée comme vous pouvez le voir il faut qu'elle soit en bon état donc pas de, de coups, pas de voile pas de coup de trottoir et tout autre euh, élément qui pourrait euh, altérer euh, le roulement Ensuite il faut un pneu en bon état monter dessus, donc nous allons tout de suite passer à l'allumage de la machine. Donc pour faire le premier étalonnage de la machine, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche fonction. Et la touche numéro 3, donc la touche de diamètre ici avec la petite clé. Donc le message qui s'affiche donc service, SER pour service. On va valider le choix en appuyant une fois sur la touche de diamètre ici. Donc le CAL indique pour la calibration et CR pour car, donc en anglais voiture. Donc nous indique que nous sommes bien dans la calibration voiture. Donc on valide le choix en rappuyant une fois sur la touche numéro 3. La machine nous indique cal 0, donc nous pouvons appuyer sur le bouton start si comme moi vous avez chinté le capot de la machine en raison d'un espace insuffisant, ou alors vous baissez le capot pour lancer la machine. Donc on peut voir ici que l'arbre se met à tourner, il fait en premier lieu des petits à -coups afin de vérifier que tout fonctionne bien, et il va ensuite se mettre à tourner régulièrement pour calculer le grammage de l'arbre et qu'il soit bien à 0. voilà. Donc, maintenant, nous sommes sur le câble 1. La machine nous indique donc que nous pouvons installer notre roue sur la machine. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin du cône qui est fourni avec, correspondant à notre jambe. Donc, très facile de vérifier s'il correspond. Il suffit juste de le mettre il doit arriver à peu près à moitié. Donc, on peut le voir ici. Donc, nous allons venir mettre en place notre cône sur notre Et arbre d'équipe. On prépare les coups rapides qui est fourni avec. Donc, on vient placer la roue. On la maintient toujours lorsqu'on serre les coups. Tout simplement pour qu'elle se mette bien, droit, bien droite et qu'elle ne se mette pas de travers afin qu'on tourne bien. Donc on vient serrer en appui. Là elle se met en place. On la serre bien afin qu'elle soit bien fixée sur l'arbre. Et donc là on peut vérifier qu'elle tourne droite. Donc pas de souci. Donc là nous allons prendre manuellement euh, toutes les cotes de la jante. Donc, on va venir ici pour regarder la puce de départ. Donc on prend le bras, on vient la plaquer à l'intérieur de la jambe. Donc là, petite roulette contre le bord de jante, là où la masse vient se plaquer. Et après, il nous suffit juste de lire ici la valeur que nous indique la machine. Donc là, on va être sur 103. On vient reposer le piges. Pour rentrer la valeur dans la machine, on appuie sur la touche correspondante, donc ici le déport grâce à l'image, et on la rentre manuellement. Voilà, une fois que la machine a bipé, elle a enregistré la valeur, on n'a plus besoin d'y revenir. Donc ensuite, pour la largeur de jante, on va prendre le compas ici qui est fourni avec la machine, venir se mettre sur le bord de jante, toujours au même endroit de chaque côté, et lire la valeur. Juste ici, donc là nous sommes à 6,2 de largeur, donc même procédure pour rentrer la valeur, on, aug on augmente d'un point, et la machine est valide, donc là nous avons, on va venir ici pour vérifier le diamètre, juste ici, donc un diamètre de 14 pouces, donc toujours pour un étalonnage, une jambe de 14, 15 ou 16 pouces en tôle. Donc on vient rentrer la valeur ici et la machine le valide. Donc à partir de là, on va relancer une nouvelle fois la roue pour que la machine effectue son test. Donc voilà, une fois que la machine s'arrête, au côté intérieur, on va avoir à mettre la masse étalon de 50 grammes, donc la masse étalon est fournie avec la machine, il faut la centrer, la centrer au mieux à midi, donc pour ce faire c'est simple, on se met par rapport à l'arbre, on peut placer la pince comme ceci, donc en haut de l'arbre, et se référer aux manches, donc on essaye d'être le plus stable possible, si jamais vous voulez être plus stable vous pouvez activer le frein électromagnétique, donc là on est à midi, on place notre masse, et on relance la machine. Donc là, la machine nous demande la masse étalon de 50 grammes, donc on la récupère sur le côté intérieur où l'a installé précédemment, et on vient la mettre à l'opposé. Donc toujours pareil, en fait, on fait tourner la roue délicatement afin de trouver l'emplacement. Une fois qu'on y est, même procédure, on se met au plus centré à midi, et on vient frapper la masse, on vérifie qu'elle ne s'en pas. Oh. Et là, une fois de plus, on appuie sur le bouton start ou alors on rebaisse le capot pour, une nouvelle fois, lancer la machine. Donc à la suite de ce placement de masse, la machine va continuer de tourner et elle va faire 6 à 7 arrêts consécutifs pour calibrer le frein électromagnétique de la machine si elle en est équipée. Donc Les freins électromagnétiques sont, euh, sont sur le Q2000 et le Q3000 de notre gamme et pas le Q1000, tout simplement. Donc là, elle effectue la calibration du frein électromagnétique. Le long bip sonore nous indique que la calibration est terminée, donc la machine s'arrête à midi. Afin de vérifier que la calibration s'est correctement déroulée et qu'elle est faite de la meilleure des manières, il suffit tout simplement de se placer côté histoire de la machine, de vérifier que la masse est à de 50 grammes, et bien à 6 heures, là où, vous demande, ou là où la machine s'arrête tout simplement à la fin de la calibration. Si la masse est légèrement décalée d'un ou deux centimètres de chaque côté comme ceci, il n'y a aucun problème, ça n'aura pas d'influence. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la masse se trouve vraiment à l'opposé de 6 heures ou alors vraiment décalée. Là, à ce moment-là, il faut réeffectuer une calibration. Ça signifie en fait que vous vous êtes décalé au niveau du placement de la masse. Donc, ça, il y aura juste à recommencer une calibration. Dans le cas après calibration où la machine nous donne des valeurs erronées, donc comme nous allons pouvoir le voir, nous avons fait une prise de place automatique. Donc, toujours sur la même jambe que nous avions tout à l'heure. Donc au cas où elle ne nous donne pas la bonne largeur, donc vous avez, je vous rappelle, une jante de 6,2 de largeur, là nous sommes à 5,5. Et au niveau du diamètre, nous avons une jante en 14 pouces et là, la machine nous affiche 16 pouces. Donc dans le cas où la machine ne nous donne pas les bonnes valeurs en prise de code automatique, nous allons donc régler ces piges. Pour ce faire, nous allons appuyer sur la touche fonction et la touche P3, donc juste ici, la touche de diamètre, afin d'entrer dans le menu service. Donc une fois dans le menu service, nous allons appuyer uniquement sur la touche numéro 1, donc la touche de déport, pour entrer dans la calibration des différentes pistes, donc piste de déport et piste de largeur. Donc là, nous allons choisir en premier lieu la largeur. Pour valider, Donc on est dans le menu avec les touches plus et moins, pardon. Donc nous allons prendre la première qui la largeur. Pour valider le choix, on appuie une seule fois sur la touche 1. Donc ici, le 1,66 est la valeur de repos de la pige, donc on peut le voir que quand je la bouge, la valeur augmente et diminue en fonction de la, du mouvement de cette pige, donc aujourd'hui 1,66 n'est pas la valeur 0 enregistrée par la pige, pour que ce, cela devienne la valeur 0 de la pige, il faut que moi je l'enregistre ici en appuyant sur la touche 2, la touche de largeur, donc là la machine a enregistré ma valeur, donc on va vérifier si euh, la prise de côté est, bon, est bonne pardon. Donc pour ressortir du menu, on appuie sur la touche 1 et on cherche le menu retour, RET, et on le valide en appuyant sur cette même touche. Et pour ressortir du menu service, touche fonction et touche numéro 3. Donc là on va venir appliquer notre pige sur le bord de jante juste ici, comme vous pouvez le voir. et on va regarder la valeur qui s'affiche à notre écran juste ici donc là on peut voir qu'on varie entre 5,2 et 5,5 ce qui n'est toujours pas la bonne valeur de notre jante donc nous allons retourner dans le menu je vais y aller un tout petit peu plus rapidement donc fonction et touche 3 touche 1 pour entrer dans le menu touche plus pour arriver à la largeur touche 1 pour valider et ensuite on va augmenter d'un point de 0,1 point la valeur donc 1,67 je vais maintenir la pige et valider en même temps. Donc une fois que la valeur ici est stable, on la valide. En appuyant sur la touche 2. Et même procédure. Donc on appuie sur la touche numéro 1 pour ressortir du menu. On cherche le menu RET, on le valide. Et toujours, même procédure, on ressort du menu. Donc nous allons effectuer le test et nous allons voir si elle prend la bonne valeur. Donc là on se replace toujours sur le côté de la jante et on peut voir que la valeur a augmenté. Donc nous sommes à 5,7. Donc nous sommes toujours pas au 6,2 de largeur de notre jante. Donc nous allons encore retourner dans le menu. Toujours même procédure. Donc je m'étais arrêté à 1,67. Je vais donc monter à 1,68. Une fois que la valeur est stable, on la valide. effectuer un test et là nous sommes à 6,5. Donc la distance, la largeur varie entre 6,2 et 6,5, tout simplement par rapport à une petite déformation de la jante. Tout simplement. Donc aujourd'hui, il faut savoir que sur une largeur de jante de 0,2 à 0,5 de décalage, cela n'aura absolument aucune influence sur l'équilibrage de la route. Donc cette pige est maintenant calibrée, nous allons donc passer aux suivantes. Donc nous avons réglé la première pige, donc la pige de largeur, nous allons donc passer à la suivante. Donc. Toujours même procédure, fonction plus la touche 3 pour entrer dans le menu service. Touche numéro 1 pour rentrer dans le menu de calibration des piges et là nous allons chercher le diamètre, donc la valeur suivante. Donc pour valider le choix, toujours la touche 1. Donc idem que pour la pige de largeur, aujourd'hui la, la valeur qui vous est affichée à l'écran à l'instant où vous rentrez dans le menu, n'est pas la valeur 0 euh, enregistrée par la piège, mais uniquement sa position de repos. Donc, pour que cela le devienne, j'ai juste à la valider en appuyant sur la touche 2. donc Nous allons donc vérifier si la, genre, si la machine maintenant prend la bonne valeur. Donc, en venant faire une prise de cote. Donc là, on se place toujours au même endroit au placement de la masse. Et donc nous avons un diamètre de 14,5 donc nous sommes assez proches de notre valeur de jante vu que nous avons une jante en 14 pouces donc on va essayer d'affiner le réglage à savoir que sur un réglage de largeur on peut tolérer une petite différence de 0,2 à 0,5 d'écart de plus ou de moins par rapport à la valeur de notre jante alors que cependant sur une valeur de diamètre elle doit être totalement exacte et ne doit pas y avoir pas de décalage en quel cas cela entraînera euh, des répercussions sur l'équilibrage donc là on va augmenter toujours d'un de 0,1 point notre valeur donc la monte à 106 je la valide en appuyant sur la touche 2 on pose la papige on ressort du menu le menu retour les même touches et donc là on va refaire une nouvelle fois un test et donc là on peut voir que nous avons bien une valeur en 14 pouces donc papige de diamètre est est correctement réglée, car elle nous indique la bonne valeur. Donc nous avons réglé la pige de diamètre et la pige de largeur. Nous allons donc vérifier la pige de déport. Donc à savoir que la pige de déport ne nécessite aucun réglage. Donc c'est la DIS, donc pour la distance. Donc là la machine se met à bipper, tout simplement parce qu'il faut décaler la pige, vérifier, la mettre en contact avec la jante et vérifier visuellement la valeur indiquée par la machine. Donc là nous sommes à 105. donc la machine nous affiche bien la bonne valeur 205 donc nous avons juste à remettre la pige à son emplacement appuyer sur la touche P1 donc la touche 1 pour qu'elle arrête de chercher cherchez le menu retour appuyez sur la fonction P3 pour sortir du menu service et là la machine est correctement étalonnée l'étalonnage pour les masses est fait, les calibrations des piges sont faites la machine est prête pour une utilisation optimale